Donc c'est le, le con, il marche dans la rue Et déjà rien que marcher 80% de son, de son CPU, de son processus Là dans la marche, est occupé La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine Et c'est désormais également le mien Là j'ai été vraiment soumis à la tentation De consulter en anteprima, en avant-première Le passage de Solvay Galoin chez Cyril Hanouna sur TPMP, je m'en suis gardé pour vous offrir la primeur d'une réaction spontanée, c'est le principe des vidéoscopies, juste avant d'y réagir. Sixième étage, rayon publicité. Qu'est-ce qui a plus de 14 ans et qui pourtant n'est pas encore tout à fait dégueulasse Quelques secondes de réflexion.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 le je je je je non, je le je oui, alors, euh, je pense que là, paradoxalement, ça va être plus simple de s'intéresser au, au non-verbal qu'au verbal, puisque le verbal est quasiment inaudible. J'aimerais attirer votre attention sur la ventila, un truc dont on n'a jamais parlé en vidéoscopie, la ventilation de l'attention. Ça, c'est quelque chose, une des, nombreuses, euh, des nombreux petits trucs que j'avais comme ça capté chez, chez Cochet, on va dire hors enseignement. L'attention normale dans un groupe se ventile, non pas à parts égales, mais harmonieusement entre les différentes personnes qui parlent selon le niveau d'intérêt ou de crainte qu'elles représentent pour vous. La personne qui vous intéresse le plus étant celle qui capte le plus de vos regards, et inversement, est, euh, tout ça étant matiné, modulé également par les, de, par les rapports de pouvoir. Hors stress, une personne normale ventile son attention harmonieusement. En stress, une personne normale va avoir une ventilation d'attention un peu bizarre. Pourquoi Parce qu'elle va en prendre conscience. Quand je dis en stress, c'est en télévision, c'est sur une scène de théâtre, c'est quand vous êtes en présence de quelqu'un qui vous plaît ou qui vous intimide ou euh, qui vous subordonne. Tout à coup, vous allez vous rendre compte que la ventilation ne se fait plus naturellement. Ça, on va dire vous êtes encore dans une forme de normalité. Au-delà, il y a, on va mettre donc, normal, stress, au-delà, il y a timide. Le timide étant quelqu'un qui vit ou qui subit un stress permanent. Le timide a un énorme problème de ventilation d'attention, mais que beaucoup ne remarquent pas ou en tout cas n'associent pas à la timidité. Au-dessus de la timidité, il y a l'autisme. Le, le, un, un marqueur d'autisme, si vous en doutiez par rapport à des, à des proches ou qu'il vous arrive un jour d'observer ce que je vais vous dire. Remarquez que dans une conversation à deux, un autiste est quelqu'un qui va vous fixer intensément à un moment où ça n'est pas nécessaire, pas normal, et où il n'y a pas d'intensité dans le propos. Hein. Vous êtes euh, comme ça en train de, de, de badiner, c'est-à-dire d'échanger des informations peu personnelles, peu importantes, informelles, votre regard va balayer entre la personne, euh, la table, euh, vous-même, votre main, dehors, etc. Et le regard balaye dehors, et tout à coup, vous vous retournez, et vous voyez que votre interlocuteur vous fixe, en fait, en votre absence. Ça, c'est un regard d'autiste qui vous fait prendre conscience que ce que vous faisiez naturellement, qui est de ventiler, pour eux, ça ne l'est pas. Hein. Et le stade au-dessus, c'est euh, la, la possession, euh, <rire> le malin, Judas, la, la folie, appelons ça comme on veut, qui est là euh, une re-ventilation d'attention, c'est-à-dire qu'on ne fixe pas une personne en continu, par contre, on est totalement binaire, c'est-à-dire qu'on la fixe et tout à coup, on échappe au regard de tout le monde en regardant euh, ses pieds, euh, le haut, le bas, et tout à coup, on refixe un interlocuteur intensément en écarquillant les sourcils. Euh, je pressens là en 15 secondes qu'on est dans la dernière catégorie. Hein. Euh, évitement, là je suis à 0,014, elle est en évitement diagonale total. Donc elle évite du regard tous les interlocuteurs du plateau, ce qui est très difficile puisque c'est un plateau, je le connais bien, j'y suis passé, lien dans le coin de l'écran, c'est un plateau qui est quasi circulaire. Donc imaginez que dans un cercle, pour éviter tout le monde, la seule solution, c'est de regarder en haut ou en bas. D'accord Donc à mon avis, là, elle regarde en bas. À mon avis, on va bientôt voir qu'elle va regarder en haut et elle fomine un, une rage intérieure comme ça, de façon binaire, c'est-à-dire je me, je me remplis, hein, c'est un peu un kamehameha là, à la Dragon Ball. Et il euh, y a quelque chose dans, dans l'alternance binaire d'un regard fixe et absent qui l'a fait placer, sur mon échelle personnelle de la folie, qui va de 1 à 5, à, à 5, hein, hélas. Hein. Ah oui, alors ce qui se passe, c'est que là, effectivement... Le... Regardez, regardez ce que vient de faire Baptiste, et regardez... Oh Baptiste, d'ailleurs... Euh... Nos chemins vont se croiser avec ce, ce jeune homme. Je ne sais pas s'il est encore, euh, il est tout à fait au courant, mais dans les prochaines semaines, nous allons nous croiser. Et pour savoir où, pour savoir chez qui, et pour savoir comment, rendez-vous sur mon compte Instagram. Euh, lien à la fois sous l'écran et, et sur l'écran. Abonnez-y-vous. J'ai dit des choses que je ne dis pas sur, euh, sur YouTube. Regardez ce que vient de faire Baptiste à 015-016. Il a tout simplement sans y penser, car lui n'est pas possédé. Il a ventilé l'attention Regardez le nombre d'interlocuteurs qu'il balaye en quelques secondes. Ce qui se passe, c'est que Alors, effectivement, le, ce que montre elle de trois personnes en, en, en une seconde, son regard parcourt trois personnes. C'est que Alors, un, deux, le, trois. Ce de 214, je pense que c'est quatre utile. et en fait, sûr, de... cinq. Je le soutiens. Je soutiens. Oui, ça, c'est le comportement normal de quelqu'un en groupe. C'est-à-dire, je m'enquière de ce que les autres pensent de ce que je dis, et comme un système asservi, je m'adapte. C'est la raison pour laquelle je fais mes conférences et mes séminaires en public. Certains me disent bah, « t'es compte, à quelle est faire de chez toi ?» Non, parce que là, je parle à personne, d'accord Donc Enfin, je parle à un cadreur qui ne me comprend pas, et je parle à des, à des, à des objectifs vides. La base de, de l'appui du public c'est de l'ouïr de et de le voir d'accord elle n'entend pas les gens c'est la raison pour laquelle elle hurle elle n'a pas une sourdite, une surdité euh, pratique et matérielle elle a une surdité communicationnelle comme elle n'entend pas l'autre elle hurle pour passer au dessus et elle, elle, elle, elle le regarde en autiste plus plus plus c'est à dire je l'évite je le fixe je l'évite je le fixe utile, est vrai, parce que il faut que les elle, elle vient de le refaire. Je ne ah sais pas si c'est un, un geste d'allégeance à une cause animale ou, fait, Macron. ou si elle touche l'écran par, euh, on va dire, parce que les porcins à l'écran entrent dans son orbite euh, sensible et sensitif. Regardez comment elle va ventiler son attention. C'est très bizarre. De leur combat, elle est utile, Là, en fait, elle ne regarde personne. Hein. On voit bien que le seul moment où elle commence à regarder vraiment quelqu'un avec euh, donc, le, la haine dans le regard, mais paradoxalement, c'est presque plus normal de regarder quelqu'un avec personne sur un plateau de, de 15 personnes, c'est à 0029. Avant 29, elle a le regard perdu dans le vide. Hein. Et si on ajoute ça à la contraction faciale extrême, euh, c'est un signe de folie dangereuse. Hein. Encore une fois, rien n'est binaire et tout est une échelle, un continuum. Comment on reconnaît une personne, on va dire, qui n'a pas l'eau à tous les étages, une personne simple On la reconnaît à ce qu'elle marche dans la rue, et alors qu'elle n'a pas d'effort d'interaction à faire avec quelqu'un parce qu'elle est seule, elle est déjà extrêmement concentrée. Elle a le sourcil comme ça en accent circonflexe inversé, elle a le petit pli qu'on que, qu a quand on est concentré, Sauf qu'en fait, elle ne fait rien. Donc, le simple fait de se mouvoir dans l'espace, la simple proprioception, comme on dit, euh, lui occupe déjà la, la, la majeure partie de ses capacités cognitives. Hein. Donc, c'est le, le con, il marche dans la rue. Et déjà, rien que marcher, 80% de son, de son CPU, de son processus, là, dans la marche, est occupé. Et quand il parle en plus, donc là, il est à 90-95%, il est quasiment en surchauffe. Voilà. Et le fou c'est quelqu'un qui a ça, le, le circonflexe inversé, ça, et la mâchoire hyper tendue, alors que ce n'est pas nécessaire. Et là, on voit que, qu'elle a ces traits-là, en plus de la ventilation du regard qui n'est pas normale. Donc là, pour le coup, euh, j'ai tendance à vous mettre en garde contre les psychologues et les psychiatres. Là, pour le coup, il faut, il faut que cette femme soit... Euh, Protéger, pas forcément des autres, mais d'elle-même. Hein. Cette femme peut faire du mal et se faire du mal au nom du, du bien. Elle euh, de, de leur combat est utile, c'est vrai, parce qu'il faut que les Français oui. voient ça aussi. Voilà. Parce que les Français oui. se cachent les yeux vis-à-vis -vis de ça. Mais oui. oui. c'est vrai oui. que 80% des abattoirs en France, c'est ça, il faut oui. le comprendre. Et c'est toute la chaîne agroalimentaire qu'il faut changer. De... Il a entièrement raison. Je vous dispense de mon analyse de l'agroalimentaire et du véganisme, car. Encore une fois, ce n'est pas le thème d'une vidéoscopie, mais je vous y renverrai en fin de vidéo. Cette vidéoscopie est à digérer en, du... en diptyque, en duplex, avec mon analyse du véganisme, doit-on soigner les, les... les véganes La preuve, j'avais eu le nez creux avec ce titre hein, que j'avais produit il y a plusieurs années. Euh, seul véga loin, euh, si elle est soignable, euh, je ne sais pas, en tout cas, il faut euh, l'isoler et la mettre hors de danger d'elle-même. Vage à l'abattage. il existe encore bravo, ouais. résistants, des vrais résistants, pas comme les 214. Vous avez des éleveurs qui travaillent correctement. Absolument. Vous avez encore bravo. des abattoirs, filière françaises, des abattoirs voilà. labellisés qui endorment les animaux, d'accord, avant de les abattre. Il existe ces abattoirs. Et moi, j'ai des éleveurs que je connais. J'adorerais voir ses mains. Enfin, j'adorerais par euh, intérêt euh, scientifique, on va dire, j'aimerais beaucoup voir ses mains. Vous savez ces images gore qui figurent sur les paquets de cigarettes et qui ne, ne, ne dissuadent aucun fumeur. Je pense qu'elle a des mains qui peuvent rivaliser avec ces images gore. Elle doit avoir des mains rongées, elle doit avoir de l'eczéma, elle doit se bouffer les ongles, elle doit se gratter comme ça, et elle doit avoir déjà les mains les mains concaves, les mains creuses. Vous savez que le creux entre les tendons là, comme les anorexiques. Mais, mais elle détimbre pas tant que ça, paradoxalement, eu égard au volume qu'elle pousse. Hein, C'est-à-dire qu'on a eu des invités en vidéoscopie qui, qui parlaient euh, avec beaucoup moins de, de coffre, qui poussaient moins le, le volume et qui détimbraient beaucoup plus. Et là, qu'est-ce qu'on entend Aussi victime, puisque justement. Nya, nya, nya, nya, nya, nya. Voilà. Et c'est presque grave en fait qu'elle ne détimbre pas. Car ça veut dire qu'elle est tout alignée sur ses positions, ce qui est presque pire dans son cas. De, de, du Val d'Oise, pour aller jusqu'au bout de la Picardie, trouver un abattoir, ils passent devant trois abattoirs avant de trouver un abattoir correct pour leur bête. Il y a des éleveurs qui font ce travail-là, il faut les valoriser, et ce qu'il faut expliquer aux Français, c'est que, quand, voilà. vous vous voyez, dire, capons, que marrer, quand vous voyez des pubs qui vous disent 2 euros de kilo de côte de porc, il faut que les Français comprennent que quand ils achètent ce prix-là, c'est ça qu'ils achètent. Et voilà. il ne faut, pas les, il faut pas les traumatiser comme vous enfin, le savez. Il ne faut pas leur imputer je... non, alors, euh, la faute. Euh, les traumatismes ont un problème qui... de pouvoir d'enquête. Ils font ce qu'ils peuvent. Ils font travail pour leur proposer mieux. leur expliquer Mais même un label, une mort, c'est... Oui, alors là, je voudrais dire quelque chose sur le verbal. Je ne pourrais tellement ça manque de continuum et de lignes de sens commun. Euh... Bon, écoutez, elle doit avoir les cordes vocales dans l'état de ses mains. On ne veut oui, pas le faire. Et attention. pourquoi ça la nous choque ces fait. images si Pourquoi elle. ça nous choque elle. les images Parce qu'on comprend, on comprend ce qu'il y a dans le regard. Mais on mais a envie de Et fuir, moi, je on a peur de mourir, Le stress. C'est c'était le trago. On est sur la zérophagie Non mais j'ai arrêté d'inventer des mots, c'est pas possible. Il y a des que des camps de la mort on est masqués aujourd'hui tous les scientifiques le disent, parce que l'Holocauste déborde Mais arrêtez de dire que la chute de sang, possible, urine, mais là, de, de mutilation mais Ils mais sont mieux. malades Ils... Donc là, elle a déporté son regard fixe euh, bah, de, de folle, hein, disons les mots, euh, sur, euh, sur Hanouna, en lui, laiss... en lui lançant à la figure l'Holocauste, hein, en, en pensant, j'imagine, qu'elle euh, euh, allait euh, gratter une corde sensible. Bon, alors, je sais pas franchement si euh, Hanouna ou ses ascendants ont, ont été directement victimes de l'Holocauste. Hein, manifestement, pour des raisons géographiques, j'ai l'impression que pas beaucoup. Mais euh, ça semble pas tellement ni l'émouvoir ni le convaincre, au sens où euh, il a compris, lui, comment il fallait s'adresser à elle. Hein, C'est « Il s'adresse à elle un petit peu comme... Euh... Il y a cette chaîne YouTube que j'aime beaucoup euh, avec euh, le maître chien, là, César Dillon, je crois qu'il s'appelle. Euh, qui apprend au maître sans autorité à, à calmer leur animal avec comme ça des petits chutes -chutes. chut chut. C'est dur. Ben là, il lui parle quasiment comme ça. Alors, euh, je, je pense qu'en professionnel de la télévision, il a compris que là, on était au-delà du, du discours et que euh, il fallait. Euh, il fallait. Elle, elle, elle est passée par son apogée. Il faut la laisser arriver à son périgée à, à son périgé et. Et ça ne sera pas par l'argumentation. Dans les... Dans les... Je vous avais dit dans une vidéoscopie récente, enfin récente, cela dépendra de l'ordre de publication. Je vous avais dit, quand on est sincère et que c'est non préparé, on respire à des moments où on ne vous attend pas. Alors que quand c'est insincère et préparé, on prend un grand inspire et on se gratte la gorge. Là, vous remarquerez que, alors qu'elle pousse à des volumes déraisonnables, elle n'a pas ces éclaircissements de gorge étranges, et elle respire à des moments presque totalement... Enfin, c'est la preuve que c'est spontané, parce que jamais, en préparant un discours, tu n'aurais respiré à ces, à, ces, à ces étapes de la phrase. Écoutez bien. 40% des individus meurent dans les... Dans les... 40 des meurent dans les... Dans les... Ça, c'est le témoin qu'elle est sincère, qu'elle est spontanée, qu'elle est cohérente, que ça vous... Dé... Alors... Encore une fois, on est là pour se, on fait l'effort de se départir du fond. Dieu sait que sur le fond, je suis en désaccord. Je l'exprime beaucoup plus posément dans ma vidéo sur le véganisme. Mais c'est pas le problème. C'est ça, c'est la preuve d'un point de vue de l'art de l'interprétation que ce qu'elle dit est impréparé et 100% sincère. Alors là, c'est la preuve que l'empathie n'est pas forcément féminine, puisqu'on a quelqu'un qui est incapable de prendre, de prendre connaissance de, des antagonismes qu'elle suscite, du regard de l'autre, de l'effarement de, de ses hôtes atterrés. Et par contre, on a un homme, donc l'homme étant évidemment censé, euh, dans l'idéologie progressiste, représenter euh, l'égoïsme, euh, l'égocentrisme et la violence, etc. On a un homme, en plus un costaud, qui fait preuve d'empathie envers elle, et qui lui dit avec un timbre presque doux Madame, vous êtes en train de vous faire du mal. C'est vous, et vous avez les vous. On n'arrivera pas à changer les si choses en paix, ça, des gens Mais comme vous. La colère ne marche pas La colère ne marche pas Le calme ne marche je pas Le ne marche pas Le lyric ne marche pas Le calme ne marche pas Le ne marche pas Le lyric ne marche pas Ouais, alors là, en parlant de se faire du mal à elle-même, on la voit en pied, là, pour la première fois à 2 minutes 34. J'avais soupçonné aux clavicules et aux mains une légère anorexie, non, elle, elle, cette femme est anorexique, elle est, elle est sous-alimentée, comme malheureusement un certain nombre de véganes, j'ai pas dit tous les véganes, mais comme malheureusement un certain nombre, remarquez la cuisse concave. Hein. Euh, la cuisse concave, d'abord c'est très laid physiquement, hein. un de mes deux ou trois trucs préférés chez une femme, une des deux ou trois plus belles parties de son corps, c'est la concavité de la cuisse, notamment à l'arrière. Même chez les hommes d'ailleurs c'est beau, c'est ce qui différencie le vrai sportif, c'est-à-dire quelqu'un qui a une explosivité, qui, sait, euh, euh, qui fait du vélo, qui grimpe, qui court, qui saute, etc., qui fait de la corde à sauter, machin, du, du, du faux, qui ne fait que les épaules hein, pour impressionner à la plage, et qui a l'arrière de la cuisse comme ça, tout plat. Euh, la, la, la cuisse est un muscle qui est sain et beau quand il est bombé, euh, de tous les côtés. Euh, c'est triste et c'est le signe que cette personne se s'autodétruit, Bon, en même temps, ça veut dire qu'on n'en a plus pour eux pour très longtemps mais s'il fallait un signe objectif euh, tel il est voilà puis si vous vous demandez comment est votre euh, muscle de cuisse là s'il si est concave ou convexe bombé ou pas bah, direction la vitre de la de la salle de bain et vous verrez bon, ah, résister messieurs-dames, vous êtes hors-sol, vous êtes une bande de cyniques, hors-sol, et vous inquiétez, c'est bande c'est vous, c'est vous, la colère ne sera jamais au niveau oh, de ce que notre cousin hein, bon hein. de dire. Oui, alors là, Hanouna, comme je le présentais tout à l'heure, a compris que par incapacité à gérer un interlocuteur, le la, la meilleur moyen, le, le seul moyen finalement de mettre fin à ces vituperations, euh, c'est le silence, donc en fait, il fait taire les chroniqueurs afin de ne pas nourrir le troll. Hein. C'est la fameuse logique du troll. Quand quelqu'un est en train de vous troller, surtout ne lui donner aucun argument. C'est la raison pour laquelle je ne, je ne réponds jamais, je n'ai jamais répondu, je ne répondrai jamais aux, aux vidéos de troll, C'est ça qui les agace et c'est ça qui, leur, qui les empêche de, de, de se nourrir de la réaction qu'ils suscitent chez, chez vous. Donc encore une fois, Nuna, très, très, très roué. Très, ouais. ben, que vous dire sur elle Ça a été très, très difficile de se départir du, du, du fond du discours. Euh, en tout cas, elle m'évoque ce proverbe latin, euh, on ne représente pas le soleil par une lanterne. Euh, solem lucerna non ostenderet, si je me souviens bien. Eh bien, euh, il y a des causes qu'il vaut mieux ne pas faire représenter par des cruches. Suite du programme, doit-on soigner les véganes au bout de mon doigt